Le projet de fabrique numérique de territoire sur le Grand Amiénois est porté par un consortium qui regroupe les sept tiers-lieux existants aujourd'hui. C'est l'équipe de la machinerie. <rire> Nous travaillons au sein de l'Alcolab, le pôle numérique du centre social Alco. Au plaisir de vous rencontrer prochainement. Bonjour, c'est Laure. C'est Géraldine, membre du collectif de la Fabricaterie, artiste et co -présidente. Bonjour, je suis Céline, je fais partie du Lam pour lieux artistique mutualisé. Bonjour. C'est Marine, de la Maison du Colonel. Alors, il y avait déjà pas mal de coopérations, formelles ou informelles, entre certains tiers-lieux, des réalisations communes. On porte des projets où la citoyenneté, la convivialité, la place des habitants est, un, est vraiment très importante, parce qu'on fait vivre des lieux qui ont souvent été abandonnés et on anime des communautés très différentes les unes des autres, avec des événements où on y rencontre des gens qu'on n'aurait jamais pu rencontrer ailleurs. Parce qu'être un tiers-lieu, c'est se remettre en question et transmettre autour de soi. On expérimente en faisant, on réajuste au fur et à mesure et on apprend comme ça, pas à pas, mais sûrement. Ça passe par la formation, en collectif ou en individuel, par le compagnonnage, le fait de faire ensemble. Et souvent, on fait du sur-mesure et on, on s'enrichit de, de ses pairs. Alors on peut produire de l'art, des objets qui soient connectés ou non, des objets qui répondent à des besoins. On produit des robots, du service, et souvent, on mutualise notre outil de production. Donc le, le travail revêt des formes en fait, qui sont très variées et qui peuvent s'exprimer dans nos, dans nos lieux. Pourquoi une fabrique numérique ben, le, le numérique, c'est un changement qui traverse toutes nos vies euh, et nos modes de, de travail. Et il faut accompagner absolument ce mouvement. Sinon, il, clairement, il va laisser trop de gens sur le, sur le côté. Et aussi parce que le numérique, ça intéresse du coup, beaucoup de personnes. Ça intéresse des individus, des associations, des entreprises, des écoles. Et qu'en région Hauts-de-France, il y a un environnement favorable. Et concrètement, ben, pour nous, la fabrique numérique du territoire du Grand Amiennois, c'est pour soutenir, rendre visible et augmenter ce qu'on réalise déjà chaque jour. C'est pour donner les moyens à tous et à toutes d'utiliser l'outil numérique et que ce soit concret, que ce soit utile. Je pense au Fab Lab Mobile, à des formations, à tous les événements qu'on peut mener. Pour continuer à créer, à innover, à documenter, avoir une démarche de recherche et développement et surtout de permettre à d'autres de le faire aussi. La fabrique numérique de territoire du Grand Amiennois, c'est se donner les moyens d'aller loin ensemble.